cas c'est une possibilité et puis euh, toujours pour parler du règlement il n'y aura pas de match nul dans cette euh, international champions cup si jamais euh, eh bien ça se termine dans les 90 minutes sur un score de parité eh bien on passera directement à l'épreuve des tirs au but Ouais, le jeu qui euh, se poursuit pas de coup franc albright qui va pouvoir centrer et rentrer avec la première terre face au vainqueur de la cup on est encore un petit peu loin on est à don qui sera chargé bien sûr il y a le community shield il y a le championnat il y aura la ligue des champions mais évidemment pour pour l'ester pour les joueurs de claudio ranieri Ouais, C'est bien joué, toujours extrêmement euh, présent. Ben Chilwell sur son côté, le centre de euh, friction. C'est parti pour Gray. C'est bien frappé. C'était pour euh, West Morgan et derrière la tentative de Ryan Mares qui va passer largement au-dessus des buts de euh, Craig Gordon. Le gardien inavouable, le gardien du Celtic, était un petit peu isolé. Il rate un peu sa tête. Euh... West Morgan, tant les partenaires, ils vont arriver, mais euh, parfaitement coupé encore une fois par Ben Chilwell, ce ballon, efficace, le latéral gauche, depuis le début de cette partie, le latéral gauche, et avec le démarrage de Gray, Gray qui a du champ, Gray toujours, qui vient un petit peu s'enferrer dans la défense, et il joue un petit peu tout seul, avant de retrouver Nampalis Mendy, avec Marez. De marteille Marez sur son pied gauche avec Mendy et Mendy qui venait récupérer le ballon ça s'est bien joué intéressant à suivre, hein, dans Mendy dans ce début de match là, il y a un bon dédoublement avec euh, le centre et la première énorme occasion pour euh, Leonardo Goudoa une grosse défense de Saidi Yanko, mais ils étaient bien partis les deux, il y avait eu le, le bon dédoublement, le centre était parfait, il n'y a pas de hors-jeu, il tarde un petit peu à aller chercher ce ballon, il l'attend sur son pied gauche, et il est gêné par euh, Saidi, revenu vraiment euh, parfaitement défendre. Oui, le prochain qui se poursuit avec Mares qui essaie de partir en dribble. Ça ne marche pas, le... Mickaël Gloustic qui subit les conséquences. Pas oui, les la bonne récupération, la bonne orientation du jeu aussi avec euh, Ryan Mares qui bouge beaucoup sur euh, le côté droit. Mendy encore, que on voit énormément et qui a l'air bien physiquement. Ouais, la passe là de Marais n'est pas efficace au Celtic Park. Et là, a priori, les tribunes supérieures seront remplies. Ses partenaires va trouver Gray, Gilwell avec Danny Drinkwater. On voit pas trop pour l'instant dans ce début de match Gray qui essayait de retrouver et... On a l'habitude du total régal de Riyad Mahrez. Là c'était un non total régal pour l'Algérien qui est reparti. Là c'est beaucoup mieux, le petit dribble et le plat du pied derrière. Même Green, Drinkwater a essayé de le mettre hors des limites du terrain. Riyad Mahrez on l'a vu des deux côtés. Là, cette fois-ci en défense complètement à la rue et puis en attaque bah, tout à son aise. C'était absolument somptueux. Jouer 45 minutes à fond et puis ils vont céder leur place pour la seconde période à l'un de leurs partenaires, Marez. Brinkwater, l'extérieur du pied, il est joli pour Ryan Marez. le contrôle il est magnifique, Ryan Marez encore wow, Avec le plat du pied c'était absolument somptueux cette action entre les deux Le grand extérieur de Drinkwater Le contrôle délicieux de Ryan Marez avec la semelle Et puis l'intérieur du pied qui va passer juste à côté Des buts de Craig Gordon Qui semblait sur la trajectoire cela dit Mais superbe action là entre les deux Et superbe tir du meilleur joueur de première ligue la saison dernière Finalement, il n'y avait pas de deuxième rideau. Attention, au contrôle. Ça a été récupéré. Marès, le double contact, euh, le passement de jambes plutôt. Il avec le pied droit, cette fois-ci, c'est repoussé par Wes Morgan. Oh. Oh, il s'est imposé. Leonardo Huloa, extraordinaire, le ballon pour Marez. Marez en un contre un. Marez qui attend ses partenaires. Qui va aller euh, retrouver Gray, qui va enrouler sa frappe. Elle est contrée. Et elle retombe juste derrière. Le but de Craig Gordon, c'est un corner en faveur de Leicester. Voilà le topo hein, un petit peu de cette rencontre. Le ballon plutôt dans les pieds des joueurs du Celtic et puis dès euh, es que le ballon est récupéré par euh, Nampalismendi, notamment ou par euh, Daly Drinkwater et bien on lance les flèches de devant et notamment Riyad Marez le corner frappé par l'Algérien West Morgan euh, est présent dans la surface et il essaie de faire un petit peu le ménage euh, l'international jamaïcain c'est parti pour Marez c'est très bien frappé c'est repoussé un, Base défensive, on va dire. Un joueur plus défensif que les autres, c'est Scott Brown. Et puis quatre joueurs pour quadriller tout le terrain, toute la largeur du terrain. Et forcément essayer de trouver les décalages dans la largeur. Drinkwater derrière lui, avec Mendy. Marez. Repique dans l'axe qui va aller délivrer une superbe balle, voilà, c'était magnifique. Il y avait le passé, passé, mais là il y avait un, un duel entre deux costauds. West Morgan face à Yonko, et c'est le défenseur de Leicester qui est sorti vainqueur vraiment par knockdown. Hop là, Scott Brown qui essayait de jouer sur le côté gauche, ça n'est pas passé. Maraise dans un tout petit périmètre. Alors voilà Rien de le ballon toujours collé au pied gauche. Là, il n'y aura pas de faux. Drinkwater. Et retour de hors-jeu, cette fois-ci de Rien de Ça, c'est la tentative de Chilwell. Voilà il l'a vu partir, il n'y a pas de hors-jeu évidemment, il n'a pu pas assez sa tête. Benchy, Drinkwater, le milieu de terrain de Leicester qui commence euh, à monter en régime. Hein, vraiment, Drinkwater, All Brighton, face au Paris Saint-Germain, et face le béton. Pour regarder ce match, ce sera bien sûr sur les antennes de bean ce sera 6h du matin. Attention, un petit centre de ah, Et derrière il s'est trompé de... Il a été repoussé par Leonardo Igloa venu défendre. Et derrière, il n'y aura pas de foot. Alors on joue sur ce ballon, Moussa Dembele, pour Lee Griffiths. Ça a failli passer. Et Rian Mahrez est parti, sur son côté droit. Il a du champ, il peut lever la tête. Le ballon sur son pied gauche, le passement de jambe, le deuxième Et l'ouverture du score 50 secondes de jeu dans cette seconde période il ne faut pas lui laisser le moindre au milieu de terrain là il y a eu un démarquage il y a eu une belle saute de concentration aussi hein, sur le côté gauche de la défense euh, du Celtic avec euh, Emilio Isaguire qui n'était pas là qui a laissé filer Ryan Mares 17 buts en hein, la saison dernière en première ligue bon, Moussadem Bélé qui essayait d'avoir ce ballon de Lee Griffith ça ne fonctionne pas Ryan Mares qui euh, essaye de repartir. Avec ouais, toujours le pressing hein, de Leonardo Uloa Le voilà encore en, euh, efficace. Mares. Euh, ça, ça ressemble à un petit pont. Et ça, ça ressemble à une faute derrière. La faute euh, de Stuart Armstrong. Est-ce que c'est un petit pont Alors un petit pont avec la semelle... Euh... <rire> On ne va pas faire revenir Smaïl Moabdela de ses vacances, hein, mais bon, il serait capable. Rien que pour voir le petit pont de, de Riyad Marais, qui nous fait un début de seconde période étincelant. Après son but, si le réalisateur peut nous le remontrer, c'est parti. Pour Marais, c'était bien frappé, c'était pour West Morgan, ça a été repoussé. Ouais, ça n'ira pas plus loin avec le grand dégagement. Le centre au point de pénalty et West Morgan encore qui euh, se régale et qui peut dégager marès ah, Petite balle est magnifique encore pour Leonardo Udoa, qui va aller retrouver Marez et qui essayait de jouer de l'autre. mais directement dans les pieds euh, des rouges ce Moussa Dempélé mais il est tombé sur Schloop. mais là cette fois-ci il s'est fait prendre il guéri encore de Glasgow encore une fois gros plan sur Rian Marez. ça c'est son but on peut le voir dix fois, 100 fois 1000 fois on sera toujours aussi admiratif du double passement de jambes petit crochet pour se mettre l'eau. Oh, lui il est resté sur le terrain et voilà le déroulé qui va bien nous aider avec Yanko, avec Ambrose, avec O'Connell. ça la défense euh, n'a pas changé par rapport au coup d'envoi de la Sox qui est une donc en défense centrale, Chilwell lui il est toujours là Marez aussi amarté est devenu milieu de terrain L équateur Shlouk Moussa et Okazaki devant De la part euh, de Forest derrière, attention parce que Riyad Mahrez, il a du champ. Là, cette fois-ci, il va y aller la surface de réparation. Oh, le centre qui est passé entre Kazaki et Moussa. Mais alors la prise de balle. Peut-être aurait-il fait du bien. Oh là, euh, bah non, pas faute. Alors, vas-y, Riyad Mahrez qui essaie de passer. Kazaki qui a essayé de frapper et c'est allé dans Riyad marez Il servi de gardien de but, il était hors-jeu. cousu en hein, cette seconde période. C'est logique et c'est d'ailleurs à 95% le cas. Le jeu est moins en remplacement de Rian Marais.